Salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées des astuces, des recettes, mes expérimentations pour vivre en mode céto, keto, cétogène, sans se prendre la tête. Alors, ma dernière expérimentation, c'est le programme Metaboost. Et cette vidéo est la troisième de cette série. Ça sera une série de onze vidéos parce qu'on a le jour zéro. Plus dix autres jours donc et je me suis proposé de filmer tous les jours ce que je mange pour vous donner une idée alors si vous avez manqué les deux premières vidéos je vous invite à aller les regarder metaboost et, et en fait on a commencé depuis hier euh, à, on a commencé le jour 1 du belly euh, bluster donc euh, euh, et là, aujourd'hui, c'est la deuxième journée de ce programme et c'est ça l'objet de cette vidéo. Alors, euh, avant de continuer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Euh, ça aide, ça aide ma chaîne. Euh, ça, ça me ferait plaisir euh, aussi euh, likez, partagez, commentez euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à partager aussi votre propre expérience donc on va rentrer dans le vif du sujet jour 2 euh, aujourd'hui je me suis réveillée euh, en forme, donc bien reposée et il y a aussi des exercices qu'on fait, des petits exercices vraiment des petits exercices parce que comme je suis habituée à faire des exercices, je trouvais ça très enfin, pas long assez facile mais curieusement ce matin ce que j'ai fait euh, moi j'ai trouvé ça assez difficile bien que c'était des cours d'exercice d'environ une dizaine de minutes j'ai trouvé ça un peu difficile et j'étais comme un peu nerveuse à la fin donc, je disais mais comment les petits exercices comme ça me menacent donc c'est ça donc mais euh, je vais pas être très longue dans l'introduction euh, durant la journée, je vais vous montrer les temps forts de ma journée et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une boisson chaude au gingembre au début comme... Pour... je vais prendre ça autour de 10h peut-être 30 ou 11h un smoothie euh, au petit déjeuner euh, ça fait petit déjeuner, mais moi je veux, je veux toujours respecter en fait mon jeûne de 16, 8 euh, au moins 15. Je veux quand même rester... Euh, J'arrête de manger autour de 18-19 heures. Mais je veux manger le lendemain autour de 10h30, 11h. Mais pas avant parce que je veux être... Je veux faire encore mon jeûne d'au moins 13, 14, 15, idéalement 16 heures. Dans le 16-8. Et euh, on a un snack qui est posé des fruits et des... Ouais, des fruits. Et un lunch on a l'autre smoothie, donc aujourd'hui on a deux smoothies et on a un repas solide et le soir c'est du, du poisson, du saumon avec des légumes donc c'est une journée assez légère euh, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et dans cette chaîne on, on sait que je parle beaucoup de keto euh, l'alimentation cytogène, je l'ai euh, appliqué il y a plus d'une plus année bientôt ça va faire euh, deux ans que je fais keto euh, ce programme-ci n'est pas keto-strict parce que les glucides sont un peu plus élevés, parce qu'on consomme un peu plus de fruits. Et en fait, j'ai vraiment décidé de tester ça pour voir comment mon corps allait réagir. J'ai mangé keto-strict pendant un bon bout. Euh, j'ai évité les fruits pendant un bon bout, toute cette période-là. Et je veux voir vraiment à partir de ce programme comment mon corps réagit. en consommant un peu plus de fruits en les combinant telles tel qu qu'elle propose parce qu'il faut savoir comment combiner les choses comment combiner fruits légumes pour avoir un bon résultat donc je veux donc vraiment voir comment mon corps va réagir et au bout donc à la fin de cette expérimentation après dix jours je vais tirer ma conclusion donc vraiment quand vous regardez, ne regardez pas en disant Oh ça c'est pas keto, ça c'est pas keto Parce que vous allez voir que je consomme un peu plus de fruits C'est vraiment parce que je vais suivre le programme tel quel Et à la fin, je vais tirer euh, ma conclusion Si je vais continuer un keto strict, c'est-à-dire en évitant les fruits Ou si je vais euh, faire plutôt un keto euh, libéral C'est-à-dire en augmentant mes glucides Et voilà, donc ça c'est vraiment la décision que j'ai envie de prendre et voilà mais euh, moi je conseille quand quelqu'un commence euh, le, le, le keto de le faire vraiment de façon stricte et quand il arrive à une période vraiment de stabilité un peu comme moi euh, là il peut maintenant augmenter ses glucides mais il faut savoir comment le faire et c'est en fait vraiment ça que je suis en train de vouloir euh, trouver donc euh, sans plus tarder on va voir comment cette journée se passe Alors notre première boisson, c'est donc euh, notre boisson au gingembre qui est vraiment piquante. Donc c'est la même que j'ai pris hier comme première boisson. Donc c'est fait du gingembre, la cayenne, l'eau de coco et un petit peu de jus d'orange. Donc c'est ça. Et ça sera suivi après 30 minutes. Je vais donc prendre ce smoothie qui est fait des baies. Une demi-tasse de baies. Euh, la pêche, euh, la banane, euh, le, les grains d'amande, une date et une tasse une tasse de, de kale et une demi-tasse d'eau. Donc, euh, c'est ça, ce sera ça. Ce sera en fait euh, le petit déjeuner si on veut. J'ai ici mon deuxième smoothie. Qui est en fait mon repas du lunch? Donc, c'est ça que j'ai déjà commencé à boire. C'est sucré, c'est bon parce que hum, à l'intérieur, c'est sucré parce qu'à l'intérieur, il y a de l'ananas, des mangues, des bleuets, de la banane. Il y a aussi le, la laitue et euh, le beurre d'amande, les dates. Donc, c'est ce mélange-là qui fait cette boisson qui a l'air euh, pas très fameuse, mais, mais c'est bon, c'est sucré. Alors, la collation, j'ai ici les melons melons d'eau découpés et des baies de goji. Des baies de goji. Je vais mettre ça là. Et voilà Alors, ce soir, le repas du soir, du jour 2, dîner, ce sont des légumes avec du saumon, du poisson. J'ai pris un gros morceau parce que les deux euh, premiers, c'était juste des smoothies. Alors, euh, ça disait entre 4 et 6, euh, 6 ans. Et là, je pense que j'ai pris 5, quelque chose. Donc, euh, c'est un bon plat garni. C'est ça pour le jour 2, au dîner. Il est euh, 18h28. Alors nous sommes rendus en soirée après le dernier repas de ce jour 2 du Belly Bluster et jour 3 de, de l'ensemble du programme. Donc comment est-ce que je me sens euh, Honnêtement, <rire> actuellement, là, j'ai le vent qui tourne. Non, ça tourne. Je pense que, en tout cas, la, la, la quantité de légumes et de fruits que je mange depuis 2, 3 jours, c'est... Je pas l'habitude de manger autant de fruits, de légumes. Euh, surtout avec Keto, Même, je mangeais des légumes, oui, mais euh, c'était toujours des portions mesurées à cause, de, de, à cause du fait qu'on mesure euh, le, les glucides. Euh, donc, euh, euh, j'ai l'impression que tout ça, ça me tourne un peu. Je vais voir comment ça va se ça va passer pour le reste de la soirée et demain. Mais j'ai vraiment euh, envie de, que ça puisse sortir parce que ça me met un peu mal à l'aise donc voilà c'était pour cette journée en tout cas euh, voilà comment voilà comment ça s'est passé voilà comment je me sens euh, c'est optionnel de prendre la boisson au gingembre du matin mais je pense que je vais pas la prendre parce que cette boisson là est, est assez forte le gingem, ça, ça pique et je pense que si je prends ça ça va juste euh, mon ventre va exploser donc, je vais juste prendre de l'eau pour le restant de la soirée et dormir tranquille. Euh, j'espère que demain, je serai plus légère en tout cas. Donc, c'est donc ça pour euh, ce jour de, du Belly Blaster. Et euh, en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées. Et on continue à se nourrir que du bon. On se revoit à, au jour 3 du Belly Blaster. A bientôt. Bye bye.